Donc oui, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Comme je vous dis, je suis très, très déçue de ne pas être là en personne, mais on va, on va trouver d'autres opportunités dans le, dans le futur, j'en suis sûre. Donc aujourd'hui, je vais parler du rôle des conflits dans le contexte de la transformation durable. Je vais commencer avec une petite introduction sur ce qui m'a menée à travailler sur les conflits. Ensuite, euh, je vais parler des conflits et du lien avec euh, le développement euh, durable, mais ça sera de, de manière assez générale, surtout euh, parlant des divers acteurs, euh, de leurs valeurs, de leurs intérêts, de leur vision du monde concernant euh, notre environnement. Je vais ensuite me concentrer sur quelques exemples de conflits sur lesquels euh, j'ai travaillé, mais en me concentrant sur des dimensions qui euh, sont communes pratiquement à tous les exemples, notamment la coproduction de connaissances et euh, l'engagement avec des acteurs clés, que ce soit les preneurs de décision ou les communautés locales. Et je finirai, euh, ah, voilà, et je finirai avec le projet Transforme, sur lequel je travaille actuellement et qui vise à explorer le rôle du conflit comme moteur positif de la transformation durable des mondes agricoles avec des études de cas en France. Donc, mon parcours professionnel euh, et pourquoi j'étudie les, les conflits, ben, j'ai commencé à travailler au UK Center for Ecology and Hydrology en Bala euh, il y a à peu près 17 ans. Euh, et mon premier projet, c'était un projet FP7 qui s'appelait Bioforum, qui visait à comprendre euh, les origines des conflits liés à l'environnement euh, en Europe. Mais en fait, j'avais déjà travaillé sur des conflits avant sans nécessairement savoir que je travaillais sur des conflits parce que je n'avais pas, pas interprété ça comme des conflits. J'ai travaillé dans un centre de réhabilitation de chimpanzés au Sierra Leone euh, où en fait c'était des, des, des bébés chimpanzés qui étaient vendus comme animaux domestiques et dont les parents avaient été tués pour la viande. Et j'ai aussi travaillé en Inde sur un projet qui visait à comprendre le trafic illégal de tigres. Euh, et maintenant, euh, je travaille donc sur euh, le projet Transform qui est très, très lié au, au conflit et à comment euh, transformer les, les conflits. Mais euh, je travaille aussi énormément sur l'interface sciences politiques. J'ai travaillé sur plusieurs projets européens dont Spiral et Biodiversity Knowledge. Et récemment, je coordonnais le projet Horizon 2020 euh, qui s'appelle Eclipse. Alors, je devrais quand même expliquer. J'ai un, un, une formation d'abord en écologie et ensuite j'ai fait une, une thèse à mi-temps euh, en euh, politique de l'environnement parce que justement, je voulais comprendre la dimension sociale de, euh, des conflits sur lesquels je, je travaillais, mais aussi comprendre beaucoup mieux cette interface science-politique. Euh, alors, tout d'abord, il faut quand même que je commence avec une définition peut-être de, de, des conflits. Euh, celle que j'utilise beaucoup pour les conflits liés à la, à la biodiversité, c'est les situations qui se produisent lorsque deux ou plusieurs parties, ayant des opinions bien arrêtées, s'opposent sur des objectifs liés à la gestion de la biodiversité et lorsqu'une partie est perçue comme faisant valoir ses intérêts au détriment d'une autre. Alors, ce que j'aime dans cette définition, c'est que euh, ça reconnaît et ça accepte les différences entre les gens impliqués dans les, dans les conflits, mais aussi, très important, ça, ça reconnaît les relations de pouvoir euh, qui sont souvent très présentes dans les conflits et qui sont souvent très inégales. Donc, il faut quand même que je précise certaines choses avant de continuer trop dans ma discussion des conflits. La première, c'est que euh, j'accepte qu'il y ait une connotation perçue souvent très négative ou problématique des conflits. Donc, juste euh, la semaine dernière, vous avez seulement, sûrement vu dans les journaux euh, la manière dans laquelle les médias, euh, ont évoqué euh, l'histoire de, de, de ce jeune ours qui a été qui a été tué dans les dans, les, dans mariage. Euh, mais en utilisant des termes très binaires comme pro-anti, euh, les tensions, euh, l'idée que certaines certaines parties prenantes euh, sont pas entendues, etc. Euh, alors pour moi, pardon, je vais repartir euh, avant, voilà. Pour moi, je vois quand même les conflits comme euh, faisant partie de la vie normale, de la vie de tous les jours, euh, et je les vois souvent comme des opportunités très positives qui peuvent mener au dialogue, qui peuvent complètement stimuler l'action et qui peuvent nous forcer à essayer d'améliorer une mauvaise situation. Et si les conflits sont traités de manière adéquate, euh, ils peuvent aussi nous obliger à examiner, par exemple, les tensions ou des inégalités sous-jacentes et à travailler ensemble pour améliorer euh, le bien-être, le développement durable, mais aussi euh, la préservation de, de la biodiversité. Alors, il y a aussi cette idée euh, que les conflits peuvent ou doivent être résolus. Alors, dans mon expérience, euh, les principales approches de la résolution euh, de conflits sont euh, soit de l'ignorer complètement, donc comme l'autruche avec la tête d'un ou alors euh, de s'attaquer au conflit avec l'intention de gagner quel que soit le coût, euh, ou alors la troisième manière, c'est de ne pas être suffisamment préparé et euh, de créer un autre conflit. Euh, alors, les conflits sur lesquels moi, j'ai travaillé euh, ont été incroyablement dynamiques. Euh, on n'est jamais arrivé à, à, une, à une résolution en tant que telle. Euh, il y a eu des efforts pour gérer les conflits, absolument. Mais il y a vraiment cette dynamique de conflits où on passe de zones, de périodes relativement paisibles à des, des périodes où le conflit est vraiment très, très élevé. Et le troisième, euh, la troisième... Euh, précision sur les conflits, c'est que euh, certains pensent que euh, les conflits peuvent ou devraient être résolus uniquement à travers plus de connaissances ou alors une gestion beaucoup plus rigoureuse, par exemple avec des lois beaucoup plus strictes, etc., ou alors euh, avec des solutions euh, technologiques. Et avec mon expérience de travail sur l'interface science-politique, euh, c'est une attitude, c'est une, une optique assez linéaire, en fait, de « truth speaks the power », donc la vérité qui parle au, au pouvoir, où et si on a les, les connaissances suffisantes, et bien les preneurs de décision vont agir comme il faut et, et tout ira bien. Euh, comme je dis, dans, mes, dans mon expérience, ça ne marche pas comme ça. Euh, et surtout quand euh, les gens impliqués dans les conflits ne font pas confiance à ceux qui produisent les connaissances utilisées ou quand le conflit est très profond et touche à des valeurs ou des visions du monde euh, de différents acteurs. Alors, parlant de ces, ces différentes euh, opinions, valeurs, visions du monde, etc., euh, c est, c est, ça, ça, ça peut être très différent à des, à des niveaux très, très différents aussi. Donc ici, c'est une étude euh, que j'ai énormément appréciée il y a plusieurs années maintenant, euh, où on a demandé à euh, des membres du public de dessiner euh, ce qu'ils entendaient par la biodiversité. Et ce qui était très, très intéressant, c'est que euh, tous les participants avaient une idée très, très claire de l'organisation de la biodiversité de comment ça marchait de, de, de l'organisation des espèces etc qui pouvaient être très différentes en effet de celles que, que, que moi personnellement j'ai porté en, en tant que chercheuse mais ce qui était marquant dans les dessins euh, qu'ils ont, qui ont, qui ont partagé avec nous, c'était euh, que leur interprétation de la biodiversité avait des liens très très étroits avec leur vision du monde, surtout la relation entre les humains et la biodiversité, mais aussi sur leur perception de comment gérer la biodiversité. Donc c'était vraiment intéressant et important de connaître euh, leur vision de la biodiversité pour comprendre pourquoi ils pensaient que la, la biodiversité devait être gérée d'une manière ou d'une autre. Et euh, ces différentes perceptions peuvent aussi être à l'échelle euh, d'espèces de, individuelles. Donc ici, c'est un travail euh, de l'année dernière, en fait, avec une collègue sur euh, la réintroduction des castors en Écosse. Et c'est vraiment, je ne vais pas y aller en détail, mais c'est vraiment juste pour voir qu'il y a euh, une grande diversité d'acteurs avec euh, des opinions euh, et des attitudes très différentes à l'égard du castor, et même au sein des groupes, donc par exemple euh, les touristes ou euh, les fermiers, etc., même au sein de ces groupes-là, il y avait une hétérogénéité énorme euh, d'opinions et, et d'attitudes. Et cela vraiment met euh, en évidence le besoin de vraiment comprendre le contexte euh, des conflits. Alors ici c'est un travail euh, qu'on avait fait, c'est une approche en fait pas à pas avec des étapes différentes qu'on avait développé avec et pour, très important, une euh, organisation écossaise responsable pour la conservation de, de la nature. Et le premier pas à gauche, là, le stage one is a y a il un conflit euh, Ça paraît simple hein, comme question, mais en fait <rire> c'est assez complexe et vraiment très très important de, de, de, de comprendre, d'avoir une bonne réponse à, à, à ce premier pas. En effet, euh, si on qualifie de conflit euh, une situation qui est en fait relativement bénigne, euh, on peut l'aggraver inutilement. Mais à l'inverse, si euh, on évite complètement le terme conflit, on peut en fait donner l'impression aux communautés euh, de, de, de, de ne pas leur donner une attention, de pas donner une attention suffisante à leurs à leur problèmes. Aussi, si c'est seulement un impact... Et que ça peut être traité avec une solution technologique, super. Si c'est un conflit, la solution technologique, elle ne va pas marcher. Euh, donc, il faut vraiment essayer de comprendre ce, ce premier pas pour, et, et le contexte dans lequel le, le conflit est, est inscrit pour ensuite prendre les prochains pas de l'approche en fait, qu'on va utiliser pour gérer le, le conflit en, en question. Et pour vraiment comprendre euh, le conflit, euh, de nombreuses disciplines peuvent être impliquées. Et c'est pour ça que j'étais oui, très, très heureuse d'être invitée aujourd'hui parce que, euh, comme Aude le disait, vous êtes dans un groupe vraiment très interdisciplinaire et donc vous comprenez ça déjà. Parce que c'est vrai qu'on risque, si on comprend seulement une petite partie, euh, on risque de prendre des décisions qui peuvent en fait euh, ne pas prendre le tout euh, en contexte et euh, ne pas être nécessairement très bénéfiques. Et dans le livre là à droite, euh, que j'ai écrit avec des collègues il y a quelques années, on a demandé à des, à des collègues de disciplines différentes ce que leur discipline, que ce soit l'anthropologie, l'écologie, la psychologie, etc., euh, pouvait apporter à la compréhension et à la gestion de, de conflits. Donc, euh, l'impact des conflits euh, peut être énorme. Euh, non seulement un impact sur la vie donc par exemple euh, au Mozambique et en Namibie, plus de 100 personnes sont tuées chaque, jour, euh, chaque année par euh, des crocodiles et en Inde, les éléphants tuent plus d'une personne par, euh, par jour mais il y a aussi un impact sur les moyens de subsistance et je vais en reparler un peu plus tard dans mes exemples mais en Asie et en Afrique par exemple les communautés peuvent perdre jusqu'à 10 à 15% de la production agricole totale à cause d'éléphants euh, il y a aussi des coûts cachés qui sont beaucoup beaucoup plus difficiles à répertorier euh, mais par exemple la diminution du bien-être, des euh, coûts d'opportunité, des coûts de transaction, etc. Euh, un impact sur la conservation, par exemple euh, avec l'abattage illégal euh, d'animaux euh, protégés, et euh, évidemment une augmentation de la polarisation euh, des, des attitudes euh, des acteurs divers et une diminution de la confiance entre ces acteurs. Alors maintenant, quelques exemples euh, de conflits. Euh, donc on va commencer avec un, un conflit que, que, qui me fascine et, et sur lequel je travaille depuis 2007, c'est dans le Moray Firth, dans le nord-est euh, de l'Écosse. On voit le, le, la rivière Ness, euh, là au milieu. Euh, et c'est une zone euh, où il y a énormément de zones désignées sous Natura 2000 pour les populations de phoques communs et saumons atlantiques. Malheureusement, les phoques euh, tuent les saumons, donc un, une espèce protégée qui en tue une autre. Et les pêcheurs, à l'époque, avaient le droit de tuer les phoques qu'ils pensaient avaient un impact négatif sur leur saumon que ce soit dans les filets ou dans les rivières. Euh, il faut comprendre quand même que la pêche au saumon en Écosse est une activité économique vraiment très, très importante. Donc, on a une situation ici où le conflit entre les pêcheurs et ceux, et ceux qui veulent préserver... Euh, les phoques euh, a un impact économique très important sur la pêche de sport et commerciale et sur toutes les activités euh, qui en dépendent, donc euh, les hôtels, les restaurants, les magasins, etc. Euh, mais aussi un impact environnemental avec l'abattage euh, de phoques et donc un impact aussi politique parce qu'avec l'Europe, euh, si euh, on ne pouvait pas prouver que les deux espèces étaient dans un état de conservation favorable. Alors en 2002, euh, il y a eu une, euh, une crise dans le Morifas quand les autorités ont découvert qu'il y avait un programme de primes pour tuer les phoques. Euh, aussi, on, comme on voit là sur ces courbes, les nombres de phoques et de saumons euh, étaient en train de diminuer de manière assez dramatique. Mais en fait, personne n'était sûr du nombre de phoques qui étaient tués parce que les pêcheurs en fait, ne partageaient absolument pas leur connaissance avec les scientifiques. Et donc, on avait une situation où la confiance entre les acteurs clés était vraiment au plus bas. Donc, le gouvernement écossais a décidé d'abolir tout, le, tout, tout, tout le, le, le, le droit de tuer les, les phoques et la crise a stimulé une collaboration entre les acteurs clés, ce qui a donné lieu à l'élaboration d'un plan de gestion qui a commencé en 2005. Et dans le plan de gestion, euh, il y a pas mal d'éléments différents. Euh, le dénombrement annuel des phoques euh, et le concept d'élimination biologique potentielle, donc le nombre de phoques par an qu'on pouvait tuer sans avoir un impact sur la population, et euh, l'idée de cibler les phoques problématiques dans les, dans les rivières. Il y avait des licences annuelles basées sur ce, ce taux d'élimination biologique potentielle, euh, et, mais seulement pour des tireurs attitrés et formés. Il y avait aussi une surveillance des phoques dans les rivières et des dommages causés aux saumons et une récupération des carcasses de phoques pour vraiment apprendre le plus possible sur l'impact des phoques sur les saumons. Alors, ce qui était clé au succès de ce plan de gestion, c'était un engagement local et national. Il y avait la présence d'un leader local qui a réussi à intégrer les parties prenantes et leur savoir dans le plan de gestion. Et il a fait ça grâce à plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'était pas neutre. En effet, il travaillait pour une des organisations de pêche commerciale, mais il était perçu comme étant neutre. Aussi, il connaissait très très bien le contexte du conflit et, très important, il avait la confiance des pêcheurs qui, jusqu'à présent, s'étaient sentis très exclus euh, du processus de prise de décision dans la, dans la, dans la région. Euh, et, mais en plus de travailler avec, ses, avec les pêcheurs, ils travaillaient aussi avec le gouvernement pour identifier les limites du plan de gestion. Donc, ils travaillaient vraiment à toutes ces étapes. Et on voit ici euh, vraiment tous ces niveaux auxquels, il, auxquels le, le programme a, a pu travailler. Euh, mais très important, où le mode d'engagement de, différé suivant les différents les différents groupes. Alors évidemment l'avantage d'étudier un projet euh, depuis plusieurs années, c'est que euh, on voit vraiment cette dynamique dont, dont je vous ai parlé euh, au début du, de la présentation. Donc on est vraiment parti d'un système en 2005, voilà en 2004 et 2005 où il y a une fenêtre d'opportunité et euh, vraiment euh, une situation très adaptive, très collective, etc., jusqu'en 2011, où euh, c'est mené vraiment en grande partie par le gouvernement et il y a eu une apathie des acteurs locaux, euh, et une nouvelle crise en 2015, euh, quand euh, un, il y a eu l'apparition d'un groupe de sauvegarde des phoques, euh, et une nouvelle diminution du saumon qui a amené à une, à une, à une nouvelle prise de, de dialogue. et dans la région. Et juste un autre exemple très rapide euh, d'engagement local et national, maintenant en Inde, c'est un projet euh, sur lequel je travaille maintenant, qui vise à réduire les conflits liés à l'utilisation euh, des forêts, de produits forestiers. Donc les communautés rurales dans le, dans le Karnataka le Maharashtra et le, et le Kerala dépendent énormément des, des forêts, mais sont à risque d'une maladie. Euh, transmises par les, tiques via les via les singes. Et donc, le conflit, là, est entre les autorités qui veulent les empêcher d'utiliser les forêts et euh, les communautés qui veulent continuer à les utiliser avec le risque, évidemment, euh, de contracter cette, cette maladie. Alors, ici, pareil, on a utilisé euh, une approche très différente au niveau euh, national avec les preneurs de décisions et ensuite au niveau euh, local avec euh, les communautés locales. Alors, un peu plus près de l'Inde, mais quand même loin d'ici, euh, on part dans l'Himalaya. Euh, pour un autre exemple, maintenant, avec euh, le conflit entre la préservation des léopards des neiges et euh, l'élevage très, très extensif euh, des Himalayas. Alors, évidemment, les léopards Peuvent entrer en contact avec, euh, avec ces communautés locales et peuvent tuer une grande proportion euh, des brebis, des, des chèvres, etc., euh, appartenant aux communautés locales. Et pour elles, ça, ça a un impact économique et social énorme. Donc, ça pouvait amener à l'abattage illégal des léopards des neiges et on avait encore cet impact environnemental illégal si les chasseurs euh, étaient appréhendés. Donc ici, il y a une ONG très active de Snow Leopard Trust qui euh, utilisent une approche communautaire à long terme avec plusieurs volets, comme, euh, alors attends, on va voir ici, voilà, il y a un, un, un programme de vaccination, il y a un programme euh, d'artisanat pour les femmes, euh, pour, pour les aider à, à avoir, euh, avoir un petit peu plus d'argent et euh, à accroître la tolérance vis-à-vis -vis des, des léopards, et aussi des programmes visant à mieux protéger le bétail. Et tout leur travail vraiment est basé sur ces principes partenaires partners, euh, qui euh, vise à, à, à, à, à, à essayer de comprendre les éléments clés qui doivent être pris en, en compte quand on travaille avec des communautés locales et c'est vraiment énormément sur cette histoire de créer des relations très très fortes entre acteurs euh, via l'établissement de la confiance et une communication, un respect et une présence vraiment très, très soutenu avec ces communautés locales. Il faut savoir quand même que, que pour, pour certaines communautés, ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent avec elles et, et c'est vraiment basé sur, sur cette, cette confiance mutuelle. Donc maintenant, pour ce que je fais en ce moment, euh, ben, je continue à faire tous les autres aussi, hein, mais ça, c'est ce que je fais en ce moment aussi. Euh, donc le projet Transform, Donc j'ai énormément de chance euh, en septembre de commencer à faire le chez EZIT. Euh, avec l'université de Bourgogne-Franche-Comté et euh, basée à l'INRAE. Et euh, l'idée, tout est venu en fait de cette idée de transformation de nos systèmes économiques et sociaux, y compris l'agriculture, euh, qui fait l'objet d'une poussée académique et politique quand même impressionnante depuis quelques années, euh, mais qui ne, ne manquera pas d'entraîner de, euh, des conflits. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser ce concept de transformation de conflits pour mieux gérer les conflits et permettre une transformation que, en tant que société, euh, on pourrait souhaiter effectuer. Donc là, j'ai mes deux post-docs qui travaillent avec moi qui sont absolument, absolument superbes. Euh, et pour le moment, depuis, euh, depuis septembre, on a vraiment travaillé sur le cadre théorique euh, du projet. Donc ici, en fait, euh, on voit multiples voies de transformation possibles euh, au contexte euh, vers, une, vers une agriculture un peu plus durable. Si on suit la petite flèche verte euh, en fait, c'est la situation où aucune transformation se produit. Si on va vers la bleue, on voit qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui, qui, qui se développe, mais elle n'est pas en fait saisie parce que le conflit est ignoré. Et par contre, avec les flèches oranges, c'est la situation où la, la, la fenêtre d'opportunité de transformation est saisie et la transformation agricole euh, inclut la transformation du conflit. Et si on suit, oh pardon, si on suit ça euh, d'une une étape en plus. On arrive à un cas théorique qu'on a développé à base de avec énormément d'interactions différentes et où l'idée c'est que si, si j'arrive pas à pointer mais si on prend en compte le conflit on peut arriver à une transformation du conflit qui peut accroître euh, le groupe d'agents du changement euh, identifié, accroître euh, cet espace de solution euh, qu'on peut, qu peut développer et en fonction de ça, accroître cette transformation euh, euh, identifiée par les, par les acteurs clés. Alors, pour le moment, euh, on est en train d'organiser euh, notre travail de terrain. Évidemment, la situation Covid a, <rire> a un petit peu arrêté les choses, euh, mais on espère euh, commencer notre travail de terrain là en juillet. Nos études de cas vont toutes être en Bourgogne-Franche-Comté, euh, autour de la gestion des pesticides, mais dans des contextes un petit peu différents avec euh, l'apiculture, la gestion de l'eau et la viticulture. Euh, on va commencer avec des entretiens semi-structurés utilisant la Community Voice Method, donc c'est une méthode où euh, les entretiens sont filmés et montés en un court métrage euh, qui peut permettre aux autres parties prenantes de vraiment entendre les perspectives des autres, mais de leur propre voix. Et il servira de base à des discussions dans des Transformation Labs qu'on espère faire euh, en hiver. Et on va aussi faire une analyse des réseaux sociaux. Donc plein de plein de choses très excitantes à, à l'horizon. Et voilà, je crois que j'ai parlé un peu trop long.